Nous avons tous entendu dire qu'il est primordial de prendre soin de nous. Pourtant, il existe souvent un écart plus ou moins grand entre ce que nous savons et ce que nous faisons réellement. Est-il possible selon vous de répondre à toutes les sollicitations quotidiennes sans pour autant s'oublier soi-même, sans avoir le sentiment de se sacrifier Nous allons voir aujourd'hui comment il est possible de prendre soin de soi tout en prenant soin des autres. Alors, c'est parti Avant de commencer, j'ai une simple question à vous poser. Avez-vous le sentiment de prendre suffisamment soin de vous Si c'est le cas, mettez oui dans les commentaires, autrement, mettez tout simplement non. N'oubliez pas de vous abonner à La Révolution est en vous, et de cliquer sur la petite cloche afin de rester informé des dernières publications. Pourquoi y a-t-il souvent un fossé entre le fait de savoir que nous devons prendre soin de nous et le faire réellement Est-ce si est compliqué que cela Est-ce que cela demande tellement de temps ou de ressources que nous n'avons peut-être pas à disposition pour être honnête avec vous, je pense que je fais partie des personnes qui ne prenaient pas assez soin d'elles-mêmes, et ce, pendant des années. Je dirais même, je me suis maltraité durant des décennies. Surpoids, voire même obésité pendant une majeure partie de ma vie, activité sportive quasi inexistante, sommeil insuffisant, acceptation de trop nombreuses sollicitations extérieures, la liste pourrait être relativement longue, croyez-moi. Alors pourquoi faisons-nous cela je vais partager avec vous trois pistes de réflexion sur ce sujet et vous laisserez ensuite le temps d'y penser, de voir si cela vous parle, si cela vous concerne ou non. En fait, seul vous avez la réponse de ce que vous ressentez au fond de vous. Je partagerai ensuite dix clés vous permettant de changer peut-être certaines de vos habitudes ou un certain regard que vous pourriez avoir vis-à-vis -vis de vous-même et surtout vous permettre de prendre soin de vous. La première piste de réflexion réside sans aucun doute dans la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes, du regard que nous nous portons. Quelle est la valeur que nous nous attribuons Pourquoi prendre soin de nous alors que nous pensons que nous n'en valons pas nécessairement la peine Cela peut même représenter pour nous une forme de non-sens. Cette valeur, c'est ce que l'on appelle l'estime de soi. Elle se construit tout au long de notre vie, à travers notre propre regard, mais également à travers celui des autres, et en particulier celui de nos parents, de notre famille, de nos amis, ou aussi des événements qui jalonnent notre existence. La seconde piste de réflexion vient souvent de notre éducation et des messages positifs ou négatifs que nous recevons. Prendre du temps pour soi peut être considéré par certaines personnes comme une source de culpabilité, comme une perte de temps, de la paresse ou une forme d'égoïsme. Comment puis-je prendre deux heures pour moi alors qu'il y a tant de choses à faire à la maison Tout ceci représente des croyances plus ou moins profondes qui peuvent en définitive, nous rendre sourds à nos besoins et nous empêcher d'accéder à nos aspirations de mieux-être. La troisième piste de réflexion que je vous propose aujourd'hui se trouve dans les excuses que nous nous trouvons. Nous sommes généralement très forts pour nous en trouver afin de nous permettre de nous négliger en toute bonne foi, voire même en ayant bonne conscience. « Je n'ai pas le temps » et, sans aucun doute la plus fréquente. « Je n'ai pas les moyens » doit certainement venir en seconde position. Il y en a d'autres plus sournoises et inconscientes telles que « je n'ai pas le droit de me faire plaisir » ou encore « cela ne me rendra pas plus heureux ou heureuse de faire cela pour moi ». Alors comment faire Comme nous venons de le voir, cela peut sembler parfois un peu compliqué. Je pourrais bien entendu vous parler d'aller faire une cure de thalasso, de vous faire masser, de vous inscrire dans une salle de sport, ou que sais-je encore. Non, bien que tout cela soit très bien, et je vous en empêche nullement de le faire, je pense qu'il est possible de prendre soin de soi, petit à petit, pas à pas, en y allant étape par étape. Selon moi, la première de ces étapes réside dans la prise de conscience que nous sommes la seule personne que nous allons accompagner tout au long de notre vie. Cette simple constatation devrait nous permettre de réaliser à quel point nous sommes précieux, ne serait-ce que vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Vous vous souvenez de la valeur que nous nous portons, dont j'ai parlé il y a quelques instants. Clé numéro 1, prendre soin de nous, c'est nous aimer nous-mêmes sans y voir tout de suite une forme de narcissisme. Cela pourrait tout simplement commencer par nous dire tous les matins dans le miroir « je t'aime ». Est-ce que vous avez déjà essayé de le faire Si ce n'est pas le cas, faites-le. Passez-vous de vos croyances, votre éducation, peut-être qui vous ont dit jusqu'à aujourd'hui que vous ne pouviez pas vous dire cela. Allez, là, maintenant, dans la salle de bain, fermez la porte et regardez-vous dans le miroir. Faites-vous votre plus beau sourire et dites-vous. « Je t'aime ». Ne le faites pas seulement maintenant, mais répétez-le tous les jours, le matin, le soir, à chaque occasion qui se présente. Se dire « je t'aime » est le premier petit pas que vous pouvez faire pour prendre soin de vous. Est-ce que ça demande du temps De l'argent Eh bien non, ça ne demande rien de tout cela. Est-ce que c'est facile Cela sera peut-être un peu difficile ou bizarre au début, voire même un peu douloureux. Mais petit à petit, cela deviendra de plus en plus aisé et doux de le faire. Clé numéro 2, prendre soin de soi, c'est se parler avec bienveillance. Cela paraît sembler évident, mais nous avons tendance à nous parler à nous-mêmes d'une manière dont nous n'oserions même pas parler aux autres. Vous savez, les « t'es vraiment trop nul »,« qu'est-ce que je suis con !» Soyez attentifs à votre discours intérieur, à la façon dont vous vous parlez. Clé numéro 3, prendre soin de soi, cela pourrait être également être s'habiller, se coiffer, se raser, se maquiller, même si nous n'avons pas de rendez-vous ou de contraintes particulières dans la journée. Juste nous faire belle ou beau pour nous et les personnes qui nous entourent. Là également, cela ne nous demande rien de le faire. Pourtant, cela ne peut que nous faire du bien, peu importe que cela soit le week-end, que nous soyons sans emploi ou que nous travaillons à la maison, que nous n'avons pas prévu de voir qui que ce soit durant la journée. Prenez conscience de ces petits gestes, ne les faites pas en vous disant que vous devez le faire, ou comme un tomate, mais en prenant au contraire du plaisir à les réaliser, en prenant votre temps. Soyez attentif à vos sensations. Clé numéro 4, prendre soin de soi, cela peut aussi passer par prendre soin de son corps, en faisant attention à ce que nous mangeons, à faire un petit peu d'exercice, à être attentif à notre santé et à notre équilibre en général. Une des façons que j'ai trouvées pour prendre soin de moi et de mon corps, c'est d'aller marcher 30 minutes tous les jours. Peu importe la météo, mon emploi du temps, tous les jours, je fais au minimum 30 minutes de marche rapide. C'est l'un de mes moments à moi où je peux penser, écouter des choses intéressantes, ou tout simplement me déstresser tout en me faisant du bien physiquement. C'est également un moment que je peux partager avec d'autres personnes qui souhaitent se joindre à moi. Clé numéro 5, s'entourer d'autres personnes pour prendre soin de soi peut également être une excellente stratégie. Il en est fait plus difficile de reporter ou d'abandonner lorsque l'on n'est pas seul. Clé numéro 6, prendre soin de soi, cela pourrait également passer par l'attention que nous portons aux différentes sources d'informations auxquelles nous sommes soumis quotidiennement. Devons-nous réellement suivre l'actualité en continu du matin au soir Devons-nous être informés de tous les faits divers, pour la plupart sordides ou horribles n'est-ce pas en définitive une source de pollution mentale Mon propos n'est pas de dire que nous devons nous couper complètement de l'information, mais qu'il n'est pas nécessaire de le faire du matin au soir, et souvent de manière répétitive. Au lieu de cela, il serait peut-être préférable de consacrer ce temps pour lire, écouter des choses positives et d'apprendre de nouvelles choses. Apprendre à prendre soin de soi peut demander un peu de temps, on ne change rarement du jour au lendemain, et il faut du temps pour que nos habitudes changent. Clé numéro 7, pour cela, prenez rendez-vous avec vous-même. Oui, prenez rendez-vous. Réservez-vous dans votre agenda des moments pour vous. Si vous pensez que vous n'arrivez pas à prendre quelques minutes tous les jours pour vous, bloquez par exemple deux heures dans la semaine uniquement pour vous. Peu importe ce que vous ferez durant ce moment. Cela peut en effet être une activité ou tout simplement ne rien faire. Je sais que cette dernière idée peut déranger certaines personnes qui culpabilisent à l'idée de ne rien faire. Mais croyez-moi, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Ok, mais je n'arriverai pas à trouver tous les jours, voire même chaque semaine, un moment pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends déjà certaines personnes me dire cela. En 2018, le temps moyen passé quotidiennement devant la télévision était de presque 4 heures. Oui, 4 heures par jour devant la télévision. D'autres passent également du temps sur leur téléphone portable. En moyenne, cela représente 1h42 par jour. Je ne vous dis pas qu'il est néfaste de regarder la télévision ou de passer du temps sur son téléphone portable. Je ne me le permettrai pas et dois vous avouer que moi aussi, je le fais tous les jours. Par contre, cela me permet de me poser la question suivante. Ne serait-il pas possible d'utiliser une petite partie de ce temps pour prendre soin de nous Je vous laisse y réfléchir. Clé numéro 8, prenez du plaisir, mais également soyez attentif à vos sensations et vos émotions. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est possible que vous éprouviez de la gêne, de la culpabilité au début. Il est important que vous appreniez à détecter ces signaux, de rechercher peut-être leurs origines afin d'affiner votre perception de ce qui vous empêche de vivre pleinement. Clé numéro 9, n'oubliez pas de vous féliciter, d'être fier de vous lorsque vous prenez soin de vous, et ce d'autant plus si ça ne fait pas partie de vos habitudes jusqu'à aujourd'hui. Clé numéro 10, c'est certainement la plus difficile et en même temps l'une des plus importantes. N'acceptez pas toutes les sollicitations qui se présentent à vous. Nous sommes nombreux à répondre présent à la moindre sollicitation, à la moindre demande qui nous est faite, alors que nous ne sommes pas capables de nous écouter et de répondre à nos propres besoins. Devons-nous réellement faire à manger à nos enfants ou à notre conjoint tous les jours alors qu'ils sont en âge de le faire également Devons-nous répondre immédiatement à tous les messages que nous recevons N'avons-nous pas le droit de mettre des limites pour en définitive ne pas nous oublier Comme vous l'aurez certainement constaté, prendre soin de soi, c'est avant tout une question de dosage, de savoir mettre le curseur au bon endroit. Nous avons parfois tendance à pratiquer le tout ou rien, il suffit parfois de savoir déplacer légèrement le curseur dans un sens ou dans l'autre, vous savez, comme le poids que l'on déplace sur une vieille balance afin de trouver le juste équilibre. Prendre soin de soi, c'est un exercice d'équilibre entre les attentes extérieures et nos propres attentes et besoins vis-à-vis -vis de nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous permettra de prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi tout au long de notre vie. Laissez-moi des commentaires, likez ou partagez cette vidéo, vous m'aiderez ainsi à la faire connaître et aider d'autres personnes. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo.